Présent Eu vou de você l'entraide qui n'a pas été mobilisé est à hauteur de 600 000 euros si vous l'avez bien vérifié et euh, il n'a plus été mobilisé parce qu'on n'en a pas eu besoin et donc, donc il, est, il est gardé en réserve au cas où si on a un problème en cours, cours d'année on ne sait jamais on a jusqu'au euh, mois de décembre pour le mobiliser si besoin si besoin si besoin, si besoin, si besoin je répète après, après, les orientations budgétaires proposées nécessairement pour Voilà, si besoin, il sera mobilisé. Parce que tout ce qu'on va présenter, ce sont des hypothèses. Pour l'instant, voilà, euh, des, des, des, des hypothèses de travail. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités qu'il faut saisir, ça s'arrête là. C'est comme lorsqu'un euh, budget primitif porte un emprunt de 2,9 millions au et qu'il n'est pas vraiment comme en, comme en 2017, nous n'avons pas emprunté. Il y a des opportunités qui sont saisies par les finances pour avoir des taux très, très, très, très d accord. D accord. Voilà, Merci. Qui est contre Qui s'abstient Merci. Madame Le Maire, s'il vous plaît. Oui Je voudrais poser une question avant de commencer le débat d'orientation budgétaire. Je voudrais tout simplement savoir si je fais toujours partie de votre équipe. Moi, je ne sais pas, parce que monsieur. monsieur, monsieur. Non, ce n'est pas le, Mme, Mme, M. Blessé, c'est M. Bertrand. M. Mais, mais, attends, oui, vous avez été en pleine sœur, M. Blessé, donc Donc c'est vrai que son nom revient très souvent, parce que je suis souvent euh, Je ne sais pas, c'est à vous de le dire. Mais Mme ouf. le maire, je l'ai déjà dit, oui. lorsque j'étais intervenu lors de l'émission, M. Falcou, vous avez posé la question. Oui, oui, c'est M. M. M. Falcou qui a parlé pour vous. Oui, oui, non, il n'a pas parlé pour moi, il a posé la question, si je peux m'exprimer, merci. C'est de faire respecter la parole dans cet hémicycle. M. Falco avait posé la question et j'avais répondu très clairement que j'étais dans la majorité, que je resterai dans la majorité parce que j'étais fidèle à des engagements que j'avais pris avec l'équipe que je ne voulais pas diviser et avec vous sur le plan politique. Donc mon positionnement, il a toujours été clair. Maintenant, je vous repose la question, est-ce que vous, vous considérez ce soir que je fais partie de votre équipe Je n'ai pas considéré monsieur Bontage. Mais ce n'est pas un contact. Est-ce que monsieur, je fais partie euh, on de on votre équipe Ah non, non on prend cinq minutes. Ah ben si, on prend cinq minutes. Monsieur vous allez fait un peu de chaud. Non, non, Ça il n'y a suffit. pas de chaud. Ça suffit, monsieur. On est la dans la politique. Vous arrête. répondez on aux questions. Ayez arrête. un courage. Vous dites toujours qu'il faut avoir du courage politique. Euh, ouais. Alors ayez le courage politique. Est-ce que non, je fais non, partie. J'ai besoin de savoir, madame. Je n'en sais rien, monsieur. Pour moi, je fais partie de votre équipe. Eh, ça, ça me gêne un petit peu parce que, oui, par exemple, bien, écoute, vous faites une réunion oui. municipale avec votre majorité et je n'y suis pas confié. Oui, ben voilà. oui. Moi, tu ça fait des années. Oui, donc des personnes particulières et pas d'autres, ça aussi. Moi, j'ai besoin de savoir, madame Le maire, et je crois et que la population bien. a besoin de savoir où vous situez non, non, votre ancienne première adjointe. Mais bien sûr vous avez besoin de répondre. Non, je vous pose non, cette je question, répondez-y. Vous, répondez vous ne répondez question. pas, ça je veut dire quoi. La... Pas. Je passe la parole à M. Moi bon, Je remarque, mais j'ai un message à, à faire passer, Madame le maire, je peux pas, on ne peut pas rester comme ça indéfiniment, dans une, une espèce de vague. Vous divisez, Mme le maire, vous ne rassemblez pas. Et je crois que le premier rôle d'un maire, c'est de rassembler. Oui, madame le maire, c'est de rassembler, vous ne rassemblez pas, arrêtez, vous divisez monsieur, votre équipe, arrêtez, vous qui avez partie de votre équipe vous, avez, et vous, vous de avez équipe. quitté la mairie, vous avez déménagé, ah, vous, vous ne travaillez plus sans ah, m'en ah, avertir. J'ai simplement ouais. démissionné de mon poste de je premier vous ai adjoint. Vous avez retiré vos indemnités oui. d'entact. tact. Mais vous ça avez vachement piloté par, par là, monsieur Falcou. Ça a été très net. Laissez voilà. M. Falcou, euh, vous Non, vous. Vous, vous avez vous eu la référence maire. de M. Je suis... Mais oui, parce il Il a la question. M. Bertrand. Laissez-nous travailler. Je, je si veux dénoncer dénoncer laissez euh, Mme Laissez-moi m'expliquer. Non, ça, a pas bien. Pour ça que fait longtemps que vous avez rejoint l'opposition. Mais soyez clairs, vous n'êtes pas clair. Je suis très clair, monsieur, monsieur, monsieur, Bertrand, suis, monsieur Bertrand, je suis. Monsieur Bertrand, je suis très clair. N'écoutez pas, je suis très clair, monsieur Bertrand, monsieur Bertrand vous, avez, vous avez trahi, vous avez trahi ma confiance. C'est vous qui m'avez trahi, En quittant le territoire sur ma en me laissant avec une difficulté énorme. Vous m'avez laissé domicilié sur la commune. Donc, Moi, je, je pense parce que... que ce je oh. du débat ce soir, ça, c est c est sûr, sûr. Je, voilà, je ne fais en fait, pas, pas. pas le show. Madame le maire, il y a une délibération qui est passée au conseil communautaire. Oui, c'est oui. un scandale. Non, vous avez non, été à l'initiative. Évidemment, c'est pas le président. C'est vous qui avez été à l'initiative. Vous avez écrit en disant, Monsieur le maire, Monsieur le maire, Monsieur Bertrand premier adjoint a démissionné de son oh, poste. Très bien. Qu'est-ce que ça a à voir avec le, le, la commission... Qu'est-ce que ça a à voir avec le, la CASA Je reste conseiller communautaire, j'ai été élu. Et, et qu'est-ce que vous avez fait bon, Vous m'avez enlevé... Avez vous oui, avez osé m'enlever, demander une modification euh, des personnes qui sont dans les commissions. Oui. Et actuellement, oui. Oui. Oui. je suis conseiller communautaire oui. et je ne siège plus. ni à la il de la vie ni. Mais comment ça s'appelle Mais oui le problème Vous, vous étiez à la commission des finances, monsieur, vous n'êtes plus aux finances. Et alors, et je et... défends toujours les intérêts de la commune. Non, mais c'est une plaisanterie. Euh, mais demandez à ceux finances. qui y sont, demandez à monsieur Morin. Oui, c'est ça. Si. Oui. Mais demandez à monsieur Morin si je ne suis pas présent. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. De, de, J'ai écrit à monsieur Morin, je lui ai envoyé un, un mail pour savoir si je pouvais continuer à participer aux commissions. Et il m'a répondu très élégamment qu'il allait se renseigner par rapport à un règlement intérieur ou pas. Parce que vous m'avez exclu encore une fois, ça fait deux fois que vous m'empêchez de travailler. Vous m'avez empêché de travailler en tant que premier adjoint, en prenant les décisions qui concernaient les finances à ma place. Et cette fois-ci, vous m'empêchez de travailler en tant que conseiller communautaire. Je tenais simplement à signaler vos méthodes, madame le maire. Bon, c'est bon, euh, je pense moi je vais dire vos méthodes, Monsieur Bertrand. Quand vous, vous ai retiré les ah, indemnités parce que vous étiez. Non, c'est vous qui avez vous parlé de l'argent. Ils sont tous là pour témoigner vous avez, vous avez fait la Laissez-moi parler, s'il vous plaît, M. Bertrand. Je vous ai retiré les indemnités oui. en disant Alors, que vous ne pouviez plus gérer oui. le service oui. des finances. Et m'avez dit, en nombre de notre amitié, tu ne peux pas faire ça. Moi, je suis désolée, il n'y a pas d'arrangement entre amis. Je suis désolée, je suis comptable des finances publiques. Ce qui est à la suite est de ça, les conseillers appelé. municipaux. Vous avez été dans mon bureau, monsieur, arrêtez de mentir, s'il vous plaît. Oui, quand c'était fini. Oui, oui, bien sûr. sûr. Et vous m'avez dit, vous ne pouvez pas me faire ça au notre de Ça s'appelle des arrangements entre amis. Je ne bon. donne pas la dent, monsieur. Bon. Bon, je ne bon. donne pas la dent, monsieur. Je ne donne pas la dent, monsieur Bertrand, s'il vous plaît. À la suite de ça, c'est les conseillers municipaux qui vous ont demandé de démissionner, pas moi. J'ai toujours oui. dit que vous pouviez rester premier adjoint sans poser zéro problème. Sauf vrai. les indemnités pour un travail qui n'était pas fait, ce n'était pas, pas possible. Vrai. Vous avez demandé à ce que, que, que, que, que, que, que, que, que je, je ne sois plus. On arrête, les gens je sont lassés. Ils ont ils tous compris, ils ont euh tous compris. Euh Moi je, je dis tout non, tout simplement c'est pas ma personne. C'est vos méthodes, le manque de respect, vous méprisez. Oui, alors et partir sans m'avertir, c'est quoi ça Vous le saviez, Vous m'avez dit dans vos je savais, vous aviez dit à la bonne. Ah bah tout je l'ai appris. J'ai gardé le papier de mon assistante. Le jour de votre départ, M. Bertrand vous annonce qu'il oui. déménage sous val Mais Et vous le saviez deux mois avant, madame le Maire. Ah, vous devez y de dans une villa Ah ben maintenant, le mensonge. Un logement en fonction, alors arrêtez. commencer, je euh... dénonce, je dénonce simplement on ces on méthodes qui sont signées. Mais vous Bertrand, vous avez méchodes, Alors je tiens juste à terminer en présent, puisque je... avec l'argent public. Je ne suis pas... Il n'y a pas d'arrangement entre amis. La preuve, c'est que je suis là et aucune indemnité. Aucune, et je suis toujours là, et je resterai jusqu'au Vous pouvez nous laisser travailler. Je voulais simplement vous dire que je vous dirai au prochain conseil comment j'ai l'intention de me positionner. Parce que je ne peux pas, voulez, effectivement, M. rester vous voulez, au prochain conseil. J'annoncerai si publiquement ici même mon positionnement par rapport oui, à vous, et vrai. pas par rapport à l'équipe avec qui j'ai beaucoup d'affection et beaucoup de relations. Oui, oui, C'est pour ça qu'ils vous ont appris pour démissionner. Oui, euh, et, si vous permettez, en tant qu'élu d'opposition, vous autre pas par rapport à la position de M. Bertrand, et de découvrir que vous avez des méthodes peu de orthodoxes vis-à-vis -vis de votre majorité, vous croyez ça réservé aux élus d'opposition Je crois bien que sûr. Si bien je n'ai Quand vous, vous, les, vous, vous avez les élus d'opposition <rire> de, de la majorité sur les réseaux d'opposition, euh, en général, a ça a du ça sens. Ça, hein. ça fait du fait sens. sens. On a des copier collés on ne voulait pas ça. Je considère ça. que M. Bertrand. Quand il était à la communauté d'agglomération, il a toujours travaillé avec assiduité, permanence. Il a été avec une ténacité sur la dossiers. Je ne pas qu'il était... Mais, euh, je vois que vous avez préparé votre intervention. Donc, c'est comme d'habitude. Voilà, avec M. Falcou, M. Giraud, M. Bertrand. Merci. Donc, je crois que c'est très clair pour tout le monde. c'est très bon, c'est clair pour nous. Mais tant dit, mieux, mais c'est bien. Écoutez, dit, ça va clarifier quelque chose que tout le monde connaît ici. Voilà, c'est très donc, bien. Je vais une remplaçante. Sera-t-elle en mesure du même intérêt, de la même persévérance sur les questions financières et budgétaires qui nécessitent un minimum de connaissances réglementaires? Mais c'est une finance, monsieur Vous avez décidé là à Maricol Poitry pour siéger à la Commission. C'est une blague. Monsieur Annala, l'éthique de la ville, M. C'est une blague, c'est M. Génard. Ah mais c'est un propire. Mais c'est pas c'est que dans la première... Écoutez, vous avez encore fait vous pouvez respecter un la peu la les... le, la la travail des... aussi. Respecter le travail des services. Vous pouvez respecter le travail des services. C'est ça, voilà. Pas, à, à, euh, oui, pas oui pas bah, il est un peu chargé, monsieur. Ouais, monsieur. Oui. Alors, euh, je ne sais pas, parce que M. Giraud, je ne sais pas si vous avez remarqué, monsieur Molesti n'est pas euh, élu communautaire. Donc, c'est quand même un, un blocage majeur. Oui, c'est ça. Euh, on ne libère pas quelqu'un qui n'est pas élu à la. Deux, bien bien sûr, je vais le faire lire. Ben c'est ça, on va le refaire. Non, mais c'est une plaisanterie. Il y a des c est c est non, il y a règles, il y a, une qui... plus il y a une loi. Il y a une loi. Il y a une loi. Il y a une qui est très sensible. C'est une question C'est deux personnes qui ont si le monopole en fin de compte au conseil municipal. ces deux personnes qui ont le monopole du poste. Deux personnes que le de foi de Ils sont élus communautaires, madame. D'accord, mais bonjour, je pense qu'il y a d'autres personnes. S'il vous plaît, j'ai juste. Madame Pilar madame... a été élue aussi au conseil d'administration du collège. Non, il y en a plusieurs que non. madame Pilar a eu. On ne vous a pas informé, madame non, ça, euh... Il y a eu des, des modifications. Madame Pilar a été élue au, au conseil d'administration parce qu'elle a été élue communautaire. Euh... Voilà. Ah non, il n'y a pas de monopole. C'est réparti selon, selon euh, les présents et les élus. C'est tout. Hein. On ne peut pas mettre un conseiller municipal dans une commission communautaire. Voilà. Madame Saluki, s'il vous plaît. Il y, a, il y a deux conseils municipaux. Je vous avais fait la demande d'avoir de, un tableau des élus mis à jour. Je okay, je ça a été... Non, ça n'a pas été fait du tout. C'est-à-dire que j'avais demandé la liste des élus du conseil municipal avec leur délégation et leur subdélégation. Et, et avec, en face, pas du tout. Ce qui a été mis dans mon casier, c'est la délibération de 2014 avec une composition du conseil municipal qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Et avec des délégations et des subdélégations qui ne sont plus à jour. Si je vous les ai demandé, il y a deux conseils municipaux, ce n'est pas pour rien, on va dire. C'était pour justement y voir plus clair dans ce maelstrom, dans ce roi général. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas ça. Vous étiez engagé en conseil municipal à me le donner. J'ai reçu un mail aujourd'hui et j'ai pas les informations. Donc j'aimerais savoir, voilà, qui, comme ça, on voit clairement qui a des subdélégations, donc qui est dans votre équipe, qui n'a pas de subdélégation et quels sont les montants en face de, de, en face de chaque personne. Merci. Alors on va enfin travailler. Merci à se jour. Bien, comme chaque année, et conformément à l'article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire présente au Conseil municipal, dans un délai de deux mois précédents, l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce rapport précise, s'agissant du budget principal et du budget annexe assainissement, les prévisions, et j'insiste sur le mot prévision, en termes de recettes et de dépenses pour l'exercice à venir, et les hypothèses, également j'insiste sur les hypothèses de travail revenu. sont également mentionnés des éléments concernant l'effectif de la collectivité et l'encours de la dette. Il est pris acte de ces débats par une délibération spécifique. Donc comme vous avez tous eu dans vos casiers euh, le rapport d'orientation budgétaire, je vais euh, en faire euh, non pas la lecture complète, mais euh, on va parcourir ce rapport. Donc en premier lieu, au niveau de la conjoncture économique, et les évolutions législatives impactant les collectivités territoriales, nous pouvons retenir deux choses. D'une part, le contexte économique de la Banque de France a établi en décembre 2018 que la croissance économique française aura été de 1,5% sur l'année 2018. Les perspectives de l'activité s'installeraient sur un rythme autour de 0,4% par trimestre, à partir du début 2019, pour s'établir en moyenne annuelle à 1,5% en 2019 et 1,6% en 2020. Après un pic de... à 2,6% en juillet et août, lié à la forte augmentation du prix de l'énergie et à la hausse des taxes sur le tabac, l'inflation totale en France atteindrait 2,1% en moyenne sur 2018, elle était de 1,2% en 2017. Les projections de la Banque de France sont de 1,6% pour 2019. Dans ce contexte, bien sûr, une légère hausse de taux d'intérêt est anticipée. D'autre part, les évolutions législatives. La loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 prévoit une évolution annuelle moyenne à hauteur de 1,2% pour les collectivités, donc 1,1% pour les communes, les groupements à fiscalité propre, 1,4% pour les départements et 1,2% pour les régions. Le projet de loi de finances 2019 s'inscrit donc dans la continuité du cadre établi pour la loi de programmation 2018-2022 avec le maintien du principe de la restriction des dépenses de fonctionnement et la suppression de la taxe d'habitation dans l'attente d'un projet de loi sur la réforme de la fiscalité prévue au premier semestre 2019. Donc les cinq principales mesures concernant la commune vont être évoquées maintenant. Donc, En premier lieu, le maintien de la dotation globale de fonctionnement pour la France, qui est de 26,95 milliards d'euros, comme en 2018. Toutefois, à l'intérieur de cette DGF, de cette enveloppe, les mécanismes de péréquation peuvent faire varier les montants individuels de DGF attribués. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop. En deuxième point, la revalorisation, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales. Pour l'année 2019, les bases fiscales d'habitation devraient augmenter de 2,2%. Nous en aurons notification normalement fin mars. Troisième point, la réforme de la taxe d'habitation pour environ 80% des ménages. L'exonération de la l'ATH sera portée à 65% en 2019. Il existe toujours une incertitude quant aux exonérations applicables aux 20% des ménages non concernés actuellement par ce dispositif. Le quatrième point, c'est l'aménagement de la taxe de séjour, l'harmonisation des dates de versement de la taxe de séjour par les plateformes au 31 décembre de l'année de perception et des mesures plus coercitives, disons, de contrôle. Cinquième point, le décalage d'un an de la date d'entrée en vigueur de l'automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée FCTBA. Donc la loi de finances, je vous rappelle, avait instauré l'automatisation de gestion de la FCTBA est prévue initialement en, donc, en 2019. Elle était prévue en 2019, elle est reportée au 1er janvier 2020 compte tenu de sa complexité technique en matière de mise en œuvre. Deuxième chapitre, donc les relations avec la communauté d'agglomération Sophia Antipolis et les transferts de compétences. Donc comme vous le savez, plusieurs transferts de compétences depuis 2015 ont eu lieu avec la CASA. Donc vous les avez dans, dans, le, dans le document, la, la politique de la ville, la gestion de l'aire d'accueil des voyages, la gestion de la ZAE de Saint-Bernard et le GEMAPI. La prochaine étape concernera donc le transfert de la compétence assainissement qui devrait intervenir au 1er janvier 2020 selon les textes en vigueur. Alors ces différents transferts ont donné lieu à l'évaluation des charges transférées d'où, s'ensuit, un nouveau calcul de l'attribution de la compensation versée par la CASA à la commune. Pour 2018, l'attribution de compensation est diminuée de 400 000 euros, comme vous l'avez dans le tableau joint dans notre document. Pour 2019, une estimation à 4,18 millions d'euros. La dotation de solidarité communautaire. La Casa continue à verser une dotation de solidarité communautaire aux communes membres. Ce qui n'est pas une obligation, car d'autres communautés d'agglos, comme celle des pays de l'Erasse, ne versent pas cette euh, ce dotation de solidarité communautaire. Pour euh, 2019, on a une, une estimation à 0,76 millions d'euros et en 2018, elle était de 0,85 millions d'euros. Autre point, la participation au financement des investissements de par la Casa. La Casa donc participe au financement de certains investissements portés par la ville au travers de fonds de concours. En moyenne, euh, 30% du coût hors taxe des travaux concernant les équipements publics. La Casa est également signataire de la Convention Cœur de Ville. Et donc, à ce titre, elle participe à cette convention. Nous arrivons maintenant aux propositions budgétaires pour 2019. Au niveau du budget principal, le résultat de clôture de l'exercice 2018 est estimé à 3,6 millions d'euros, dans l'attente, bien sûr, de la validation du compte de gestion. Ce résultat sera repris par anticipation dans le cadre du vote du budget primitif. Le prévisionnel des recettes de fonctionnement hors opération exceptionnelle et report antérieur est construit sur la base d'une augmentation de 0,7% des recettes réelles de fonctionnement par rapport au budget primitif de 2018. Le prévisionnel est de 44,3 millions d'euros pour 2019 et nous allons euh, voir un petit peu comment il va être réparti. Au niveau de l'imposition directe, l'estimation est de 32,3 millions d'euros. La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives étant prévu sur une base de 2,2% en 2019, nous garderons par tendance à ce stade un taux de 2%. Et comme je vous l'ai dit précédemment, nous aurons la notification des bases de titres en 2019, mars 2019. Les taux d'imposition seront eux maintenus au niveau 2018. Le produit fiscal attendu pour les taxes foncières et d'habitation en 2019 est de 23,6 millions d'euros. Les autres taxes alors sur l'électricité, sur la publicité extérieure, entre autres, ne devraient pas trop varier. Il est prévu toutefois une augmentation de la taxe de séjour compte tenu de l'évolution de la législation concernant les plateformes en ligne. La taxe additionnelle aux droits de mutation comme en 2017, l'année 2018, démontre une dynamique des transactions. La taxe additionnelle est à nouveau de l'ordre de 3 millions d'euros, soit une moyenne de 2,95 millions d'euros sur les trois derniers exercices. Par prudence, seront prévus. 2,6 millions d'euros sur 2019. Les dotations, subventions et participations comme précisé préalablement, l'enveloppe globale de la DGF doit être identique entre 2018 et 2019. Toutefois, compte tenu de la péréquation, nous prévoyons comme en 2018 une baisse de la DGF pour la commune. Vous avez à la suite dans vos documents un tableau qui vous montre un petit peu ce que nous avons perdu donc depuis 2015 où nous avions 3,34 millions d'euros de dotation et l'estimation 2019 qui est de 1,72 millions d'euros, pratiquement la matière. Les autres dotations et participations sont constituées principalement des participations de la CAF dont les recettes sont estimées à 5,1 millions d'euros pour 2019. La CAF, elle, est à hauteur de 2,1 millions d'euros. Les autres produits, 6,2 millions d'euros de recettes sont prévues. Vous avez le détail dans vos documents. Je passe sur les, les produits financiers sont constitués à hauteur de 0,48 millions d'euros du versement annuel au titre du fonds de soutien pour les crédits structurés. Les produits exceptionnels sont principalement constitués d'annulations de mandats sur exercice antérieur ou de sommes perçues dans le cadre des recours contre tiers. On comprendrait que le montant est difficile à prévoir sont prévus tout de même 0,1 million d'euros pour 2019. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, hors opération exceptionnelle, il est prévu une augmentation de 0,4% des dépenses réelles de fonctionnement et un total donc de 41,6 millions d'euros plus 155 000 euros. les charges de personnes. Il est prévu une croissance de 0,65% des dépenses de personnel et frais assimilés par rapport au budget 2018, qui était de 23,745 euros. Elles sont estimées à 23,9 millions d'euros. Cette hausse peut s'expliquer par des facteurs externes, réglementaires, entre autres, pour citer que celui-là, vous avez tout, tout, toutes les explications à la suite. Mais je pense qu'il est important de, de dire qu'à compter du 1er janvier 2019, le montant du fluide horaire augmente de 1,5%, par exemple. Et vous avez décliné ensuite toutes les, les autres raisons qui ont fait qu'on augmente de 0,65%. Au niveau de, des charges à caractère général, il est prévu un maintien, comme euh, en 2018, à 9,4 millions d'euros. Au poste des atténuations de produits, le prélèvement au titre de la loi SRU, la ville ayant versé en 2017 une subvention, comme on, Madame le maire l'a a dit tout à l'heure, de 0,3 millions d'euros à la sémilale pour la construction de logements sociaux, le montant des pénalités sera minoré d'autant pour 2019. Le prélèvement est estimé à 0,62 millions d'euros. Là aussi, vous avez un tableau qui vous résume un petit peu la situation depuis 2015, où bah, on était à 0, et où maintenant on est à 0,62 millions d'euros. Ouais, donc là, vous voyez un petit peu la progression. Le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales. Comme précisé plus avant, la part allouée à la péréquation dans l'enveloppe IGF continue de croître. Nous anticipons, comme pour 2018, une augmentation du versement pour la commune. Vous avez donc le tableau. En 2015, nous versions 0,29 millions d'euros, et là, nous, ah, est... Et là, nous, nous sommes à 0,80. Il est prévu une stabilisation de ce poste à 4,1 millions d'euros en ce qui concerne les autres charges de gestion courantes. Donc les principales euh, dépenses sont, euh, entre autres, le 10 et les indemnités euh, aux élus, les subventions aux associations, au CCRS et à l'Office du Tour. Les charges financières, compte tenu donc du désendettement de la commune, les charges financières continuent de décroître. Pour 2019, sont prévus 1,88 million d'euros de charges financières contre 1,96 au BP 2018. Des charges exceptionnelles, il s'agit donc principalement des sommes versées aux délégataires dans le cadre de la gestion du stationnement, à savoir 98% des droits de voirie et de la contribution d'équilibre pour un montant de 0,5 million d'euros. Je vous rappelle que la condition d'équilibre se traduit autour de 110 000 euros que nous versons grâce au contrat qui a été passé, qui est un petit peu... Cette contribution est un petit peu curieuse. Les niveaux d'épargne. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que Globalement, l'évolution de l'épargne brute est à mettre en parallèle avec la baisse de la DGF et la hausse de certaines dépenses obligatoires, comme le prélèvement au titre de la loi SRU et la participation au fonds de péréquation. Vous avez donc un tableau qui vous résume un petit peu la situation avec les différents postes. Et en cet investissement, en report euh, antérieur et épargne, il est prévu 7,2 millions d'euros de recettes réelles d'investissement. Les subventions d'investissement, 0,5 millions d'euros sont inscrits, en reste à réaliser, 1,2 millions supplémentaires sont prévus pour 2019 euh, provenant de la CASA, du département, de la région et du titre de dotation de soutien à l'investissement local. Les dotations fonds divers et réserves. Le FCTA est estimé à 1 million d'euros. Le taux est inchangé à 16,404%. La taxe d'aménagement, elle, est évaluée à 0,4 million d'euros. Les produits de cession. La cession du terrain du euh, château Robert pour un montant de 300 000 euros est inscrite par Reste à Réaliser. L'aide de vente a été signée en janvier. D'autres sessions sont prévues pour un montant estimé de 700 000 euros. Les emprunts, comme en 2018 l'emprunt inscrit au budget sera inférieur au remboursement en capital de la dette afin de ne pas accroître l'endettement de la dette. Il est prévu à ce jour 2,9 millions d'euros d'emprunt et 3 millions de remboursement. En réalisé, le montant d'emprunt a été très inférieur au prévisionnel en 2017, pas d'emprunt, en 2018, 1,4 million d'euros réalisés et 2 millions 2,8 millions d'euros remboursés. Les dépenses d'investissement sont, elles, à hauteur de 13,5 millions d'euros, dépenses réelles, pour 2019. Les immobilisations incorporelles, donc ce sont des frais d'études et des frais liés aux documents d'urbanisme pour un montant de 300 000 euros. Les subventions d'équipement versées sont prévues une, une partie de la subvention due à Grand État dans le cadre de la construction d'une résidence senior dont le montant viendra en déduction des pénalités et Somme prévisionnelle pour la, et, et une somme prévisionnelle pour la future au pour un total de 300 000 euros. Les immobilisations corporelles. Il s'agit d'acquisition de matériel pour un montant de 2 millions d'euros répartis principalement entre le CTM pour l'acquisition de véhicules et de matériel et la DSI, donc équipement informatique. Les immobilisations en cours. Donc en plus des 2,1 millions d'euros de restes à réaliser, ces dépenses concernent prioritairement la place du château et le baron de la moyenne. Donc, on a prévu donc, des projets récurrents pour la rénovation des bâtiments publics et la voirie. Vous savez le détail dans vos documents. Et des opérations pluriannuelles faisant l'objet d'une autorisation de programme présentée donc, dans le tableau que vous avez à la suite. Donc, vous avez trois projets la construction de la base nautique la réhabilitation du boulevard. De l'avenue Georges-Clemenceau et la phase 2 des abords du Château. Donc vous avez pour 2019 ce qui est prévu et pour 2020 et le total de l'autorisation pourra hein, dans la première pôle. En ce qui concerne l'opération cœur de ville, la convention <coughs> signée donc en octobre 2018 comprend différentes opérations auxquelles la ville participe financièrement, et vous en avez le détail dans votre document. Nous arrivons maintenant aux propositions budgétaires pour 2019 au niveau du budget assainissement. L'estimation du résultat de l'exercice 2018 est estimée, donc ce résultat est estimé à 5,2 millions d'euros dans l'attente de la validation du compte de gestion. Ce résultat sera repris par anticipation dans le cadre du vote du budget primitif. Comme en 2018, une part de cet excédent sera affectée au budget principal. La compétence à comme je l'ai dit précédemment, doit être transférée à la Casa au 1er janvier 2020, selon donc les textes en vigueur. En ce qui concerne les dépenses, les recettes et dépenses d'exploitation, hors opération exceptionnelle et report des excédents, il n'est pas prévu de variation par rapport à 2018. Nous resterons donc sur les mêmes bases. Les recettes et dépenses d'investissement. Il n'est pas prévu de recettes d'investissement sur ce budget autre que l'épargne dégagés par la section d'exploitation. Des travaux donc pour un montant de 2,5 millions d'euros sont prévus et vous en avez le détail. S'agissant de l'encours de la dette, il ne reste que 70 000 euros d'avance de l'agence de l'eau à rembourser sur 2019. Élément sur le personnel maintenant, donc en 2018, conformément à la loi, la ville a mis en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel des CEP. Le dispositif du CIA, complément indemnitaire annuel, est reconduit pour 2019. Vous avez ensuite un tableau qui vous donne un petit peu euh, l'effectif... La variation des effectifs depuis 2016 et vous apercevez qu'en 2016 nous avions donc au niveau des effectifs Ville plus CCR 714 employés et nous en avons en 2019 699. Donc les effectifs sont pris au 1er janvier de l'année en cours. Alors une explication sur les effectifs 2019 auxquels il faut rajouter euh, 13 CPI qui ont été euh, transformés en CDD compte tenu du désengagement de l'État en matière. Les taux d'absentéisme, si vous euh, consultez le tableau qui vous a été fourni, vous voyez que nous sommes dans la moyenne euh, d'absentéisme des collectivités euh, territoriales. 10%. Au niveau de la répartition des effectifs, vous voyez également dans les tableaux, nous avons 265 hommes, 434 femmes, un total donc de 699 employés à la commune. Les emplois de catégorie C sont très largement majoritaires au sein de la collectivité, ville et CCAS bien sûr, et la filière technique est la plus représentée au sein de la ville. Passons aux éléments sur l'encours de la dette. L'évolution de l'encours de la dette au niveau du budget principal. Vous avez un tableau. Je vais me limiter à comparer ce qui est comparable, à savoir la dette bancaire hors opération de sécurisation des crédits structurés. C'est-à-dire que si on prend sur 2015, on voit que la dette était de 44,4 millions d'euros et qu'elle est aujourd'hui, enfin en 2018, 41,9 euros, c'est-à-dire que nous avons 2,5 millions, millions d'euros en moins. Au niveau du budget assainissement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc il nous restera 70 000 euros euh, et ensuite euh, ce sera, tout sera intégralement remboursé. La répartition de de la dette de dette bancaire du budget principal est très majoritairement à taux fixe et présente donc peu de risques en termes d'évolution des taux d'intérêt. Vous avez le tableau qui vous indique que nous sommes en taux moyen à 3,10% pour la collectivité. Vous avez ensuite euh, un camembert qui vous donne un petit peu euh, donc la, réparti la répartition de la dette par prêteur. Hein. Et euh, vous avez également euh, dans un tableau l'extension de dette du budget principal. Et vous voyez que euh, donc nous, remboursons, nous avons remboursé en 2018 2,9 millions d'euros. Et nous estimons pour 2019 3 millions d'euros. et 3 millions d'euros également pour 2020. Et le, le, la, la, la dernière page vous donne un histogramme qui vous indique que, euh, bien, euh, il y aura une baisse significative au niveau du remboursement du capital à partir de 2020. Voilà, alors vous avez pu remarquer que malgré la baisse des dotations, nous continuons sur l'agence C en 2019, comme nous avions commencé en 2017-2018. 10,5 millions d'investissements en 2018, on prévoit 13 millions 5 en 2019, avec les réserves aussi liées à, aux interruptions, comme vous le savez, près du château, nous avons un archéologue qui a découvert des vestiges. Alors, les projets d'aménagement réalisés ou commencé en 2018, hors cœur de ville, le centre de golf Juan pour presque 2 millions avec l'assainissement. La place du château pour 900 000 euros se poursuivent à Valoris, bas Clémenceau, puisque nous avons toujours ce problème euh, du château euh, proche du Gau. Avec, avec assainissement bas Clémenceau, on évalue à 725 000 euros. Et la suite du château, si nous arrivons à poursuivre, pour 900 000 euros. Donc nous sommes toujours sur des investissements importants pour la ville d'aménagement, de réaménagement, de rénovation, Et tous ces investissements, comme vous avez pu le constater avec le développement de M. holistique que je remercie pour son travail, ainsi que Mme Pau, qui a fait un travail cette année absolument fabuleux, euh, donc en continuant à désendetter. Voilà, c'est très important. Vous avez remarqué <coughs> pas d'emprunt en 2017, euh, 1,4 million en 2018, ce qui est un espoir, est un challenge, on à toutes les équipes qui ont travaillé. Et euh, nous allons aujourd'hui vers le mieux avec moins de dotations, puisque les dotations, contrairement à ce qui s'était affiché ici et là, là, continuent à baisser. Donc euh, nous avons le lourd poste la sécurité, puisque effectivement, comme euh, vous le voyez, on a énormément investi dans les vidéos euh, surveillance. Nous avons, je crois, M. Monesty, 78% Caméras de vidéosurveillance sur le territoire aujourd'hui. Euh, des résultats spectaculaires au niveau de la PM, une baisse notable et notoire de la délinquance. Félicitations au service et aux agents de la police. Euh, ensuite, nous avons eu de longs travaux, divisions DCP, sont à venir les divisions du CE1, à ce jour sans subvention d'État, Voilà, donc on assume. Euh, la ville se redresse, la relance se poursuit, mais il ne faut pas relâcher la vigilance, et là aussi il y a un budget euh, donc euh, de prudence, parce que, comme vous le savez, on ne sait jamais ce qui peut se passer, nous avons connu les événements les inondations d'octobre 2015 qui nous avaient obligés à emprunter, aujourd'hui nous sommes prudents, il y a des événements pluvieux, et on ne peut pas prévoir de quoi demain sera fait au niveau des précipitations. Euh, interrogation aussi sur la taxe d'habitation, car la taxe d'habitation a été figée d'une manière globale. Donc aujourd'hui, on continue à avoir des augmentations et des coûts importants sur l'entretien de la commune avec de nouvelles populations qui arrivent, et c'est bien parce que ce sont des actifs qui viennent s'installer. Dans des commerces, dans des logements, et je pense que là il y a une nouvelle dynamique. Pour autant, c'est un budget qui va être prudent et nous continuons pourtant sur nos projets. Voilà, donc ça je voulais dire en conclusion de l'excellent travail des services des finances. Merci, monsieur Monasti. Il est demandé au conseil municipal vu l'article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales, vu l'avis de la Commission des finances, vu le rapport d'orientation budgétaire 2019, de prendre acte du débat d'orientation budgétaire et de la présentation du rapport d'orientation budgétaire pour l'exercice 2019. Monsieur le maire, comme c'est un rapport et en même temps un débat, je voudrais faire une petite, une petite remarque. Euh, dans le bon sens, bien sûr, et sans polémique ou aucune. On est effectivement dans du prévisionnel, donc les chiffres ne sont pas figés. On verra les, fiches, les, les chiffres figés un petit peu plus tard au niveau du vote du budget. Cela étant dit, euh, d'abord félicitations à M. Molesti pour, pour son exposé, ainsi qu'à Mme Pau, bien sûr, pour le contenu synthétique que nous avons apprécié. Euh, donc, une petite remarque par rapport, et je le dis sans polémique, Monsieur M. Messi qui euh, disait euh, sur la DGF, effectivement, que les mécanismes de péréquation peuvent faire varier les montants individuels de la DGF. Mais, euh, je tiens à, quand même à préciser que l'année dernière, par exemple, euh, puisque nous avons des experts, heureusement, avec nous, Madame Pau avait prévu euh, au DOB 1,9 de GF et nous avons obtenu 1,86. Donc euh, il y a 40 000 euros, c'est-à-dire euh, trois fois rien. Et euh, voilà, donc cette année, je pense qu'on peut, on ne part pas dans le, dans le flou. On, je pense qu'à quelque chose près, on peut, on peut s'attendre à avoir les. Euh, on les peut, mais on, est sûr. Sur, on en est sûr à peu près non, à plus d'ailleurs. On n'est pas sûr. Pour l'instant, on ne sent que des prévisions, on suppose. C'est ce que j'ai dit, monsieur Moïse, ce sont des prévisions, mais à.. Tellement peu de variables qu'on ne peut pas dire qu'on va avoir des surprises avec la DG. C'était la première petite remarque. Ensuite, euh, ce qui m'embête euh, un petit peu plus, euh, c'est ce par rapport euh, à l'épargne brute. Alors, à la page 11, euh, dans le paragraphe 3-4, il y a les niveaux d'épargne qui sont indiqués. 2015, 2017, 2018, etc. Donc très bien. Mais euh, il y a un petit astérix euh, au niveau des prévisions pour 2019. On est à 3,7, mais euh, avec les sessions d'actifs. Et normalement, on n'a jamais fait comme ça, on ne compte pas en prévisionnel les sessions d'actifs, car ils sont inscrits en section d'investissement au chapitre 0,24 en recettes ne comprend pas trop pourquoi on a mis euh, euh, ces sessions d'actifs. Et si on met ça, on aurait pu également mettre euh, 100. Voilà. Donc je voudrais savoir pourquoi il y a eu ce choix. Ce n'est pas un choix monsieur, on est au débat, on n'est pas au budget euh, je donc on n'a a pas l'obligation, on, on le met maintenant donc c'est euh, comme ça. Hein euh, donc vous demanderez à l'impôt les explications, effectivement si elle a de la c'est que c'est est-ce que j'ai dit que ce n'était pas légal C'est pas la Je dis simplement, on est dans un débat. Je vous dis simplement qu'on n'a jamais je donne la réponse compte. de Pro. A, voilà. Je n'ai pas dit que ce n'était pas légal. Je dis simplement que on n'a on jamais fait dans un prévisionnel les sessions d'actifs ne sont pas inscrits puisqu'ils sont inscrits en section d'investissement. Voilà. Euh, ensuite, euh, donc j'aimerais bien savoir. Euh, les prévisions euh, sans les sessions, elles sont à combien On a donné les sessions, monsieur Bertrand, vous lisez le, le DOP. Les sessions, on a dit euh, 0, 3, euh, 300 000 pour le château et 700 000 d'autres sessions. Mais un million, monsieur, on l'a détaillé dans le doc. s'il faut reprendre tout le site. Non, il n'y a rien tout. Non, le, non, tout, non, tout. Non, donc, non, ça veut dire que sans décession, on est à 3 millions. De 7. De 7. Non, parce que les 300 000 du Château Robert sont déjà. Mais euh, c'est ce que je viens de faire, monsieur Molesti. J'ai dit. Ben, oui, oui, c'est 700 000 qui sont oui, prévus. Monsieur Molesti, je viens de le dire que vous aviez. 3,7, si vous en avez un million, ça fait 2,7, et si vous rajoutez 300 000, ça fait 2 millions. Donc en fait, 3 millions. Donc on est, on est dans, un, dans un prévisionnel à 3 millions au niveau euh, de l'épargne de en, ouais, là, écoutez, je, je demande à Mme Pau de vous expliquer parce que là, me c'est pas ça. Mme Donc, Alors, voilà. ce que je vous invite à faire, c'est à, à la main pour des sur, explications sur de... Non, non, mais j'ai pas besoin d'explications. Simple, je Et pas de pas que vous soyez du niveau de Mme Pau, M. Bertrand. Là, vous êtes en train de nous expliquer on quelque on chose niveau, qui ben est évident. Mais si, mais si. Je dis simplement que ça n'a pas été fait. Je voulais juste le signaler avec ce petit astérix voilà, donc on est à 3 millions d'épargne brut, pas à 3 ,7 millions 7, donc les, les, les investissements ne sont pas réalisés. Euh, sur l'encours de la dette, je voulais aussi dire euh, toute l'importance euh, de l'encours de la dette nette, euh, parce que c'est avec ça qu'on calcule le ratio de désendettement, donc le calcul qui a été fait est très bien, mais je tiens quand même à signaler qu'il faut tenir compte de l'encours de la dette nette, c'est celui-là qui est le plus important. On a reçu votre leçon. Et enfin, sur l'assainissement, euh, vous avez indiqué sur l'assainissement qu'il y avait euh, euh, qu'il y aurait, euh, par rapport à l'excédent, euh, un morceau qui serait, euh, qui serait pris sur, euh, pour le mettre au niveau du budget principal. Ça sera de quel euro Parce que ce n'est pas précisé. Toujours dans les provisions Je pense que ça sera fixé au niveau euh, quand on fera euh, le budget. Le primitif. Donc, pour l'instant, c'est bâti. c'est... D'accord. Euh, oui. Merci, M. Molletis. M. Molletis, s'il vous plaît, je vois compréhension de tout ça. Je reviens sur les, les grands... Excusez-moi, mais vous voudrais que M. Bertrand éteigne son... Ah, pardon. Ah, plaît, les grands grands ensembles. Au niveau des recettes de fonctionnement, vous avez prévu un prévisionnel de 44,3 millions d'euros, auquel il faut rajouter les, les 3,6 d'excédent qui vont intégrer... Euh, de fonctionnement. On est bien d'accord. Donc on arrive à 4,7 millions d'euros. En face, vous avez des dépenses de fonctionnement vous avez ciblé à hauteur de 41,6 millions d'euros. Donc de là, il y a un delta de 6 ,3 millions. Et je voudrais avoir la certitude que ces 6 ,3 millions vont bien être affectés en recettes d'investissement. Parce qu'à l'heure actuelle, par rapport vos dépenses, un investi, investissement que vous avez prévu à hauteur de 13 et quelques millions, oui, Combien 13 et millions. Oui, vous et millions, vous n'avez que... Vous n'écoutez pas. pas. Si vous écoutez, mais vous si avez vous voulez, tout ça a été dit en, en commission des finances. Il faut le oui, venir, monsieur. Mais madame, il ne faut pas changer de date, il ne faut pas changer de date des commissions des finances. Le 13 était disponible, le 14 n'était pas. permettez qu'on ait aussi des obligations. Donc je demande une précision. Monsieur Molessi peut y répondre. Oui, non, mais c'est ça. ça. C'est pas... arithmétique, donc c'est très simple. C'est n'y pas besoin d'un intellectuel mesure pour pouvoir répondre à ça. Non, a pas de bon, il n'y a pas de problème. Deuxième chose, en matière d'investissement, euh, bon, bien entendu, il y a encore un résultat de clôture important de 5 ,2 millions d'euros. Bon, il serait souhaitable que cet argent soit utilisé le plus rapidement possible, parce que le transfert de compétences à la CASA. C'est pas nécessaire pour d'autres argent. Justement, oui, c'est ce qui est prévu. Vous avez tout compris, M. Giromontier Non, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, j'ai tout. J'entends le bruit des organes gentils. Je n'ai jamais parlé. Je lui ai dit qu'une partie serait renversée, et donc la partie, on n'a pas encore défini, on la définira. Vous avez vu qu'on fait de l'assainissement dans toute la ville Merci beaucoup, M. Bon. D'abord que M. Giraud aime, si on n'entend pas M. Valpo, excusez-moi. Merci Madame de veuillez à ce qu'on va entendre. <rire> les, nous, nous, nous débattons des, des orientations du, du budget, qui est à la fois un document euh, technique et politique. Technique. Donc, politique. technique, car apparaissent les leviers financiers que la ville active pour équilibrer son budget et dégager du financement, et politique donc, puisqu'on est censé délibérer des projets à mettre en œuvre dans l'année à venir. Donc je voudrais intervenir sur ces deux points et les différencier assez clairement, le, le point technique et le point politique. Donc sur l'aspect financier pur, j'ai rien de particulier à signaler. Je remercie les services pour le travail clair et sérieux. Si je comparais le, par rapport à votre prise de fonction par rapport à 2014, on va dire qu'il y a deux gros changements dans l'architecture du budget. Le premier, c'est l'importante hausse des impôts qui, qui est intervenue en 2015. Et le, et le second, c'est la sortie des emprunts toxiques. Cette, euh, avec cette hausse des impôts, ça a dégagé un petit peu de marge de financement que vous avez choisi d'orienter vers l'investissement et, et pas vers la diminution de la dette, très légèrement parce qu'elle a augmenté entre temps, bon, bref, hein. mais en gros on est au même niveau de dette qu'en 2014, plus ou moins, et ce niveau reste très élevé. Donc maintenant je voudrais revenir aux aspects euh, politiques. Euh, je, donc, je le redis sans flatterie, hein, les, le travail des services est à saluer. Et je dois dire que celui des élus, dans ce document, est absolument invisible. Ce document, il est censé faire, euh, être une feuille de route pour l'année à venir. Et il se trouve qu'il n'y a quasiment rien concernant vos projets. Ni la répartition euh, du fonctionnement par service, combien pour le développement économique, pour les animations, etc. Ni la liste des, des projets prévisionnels. Donc là, je, je veux faire une intervention générale, pas rentrer dans les chiffres, je donne un seul chiffre. Vous annoncez 13,5 millions d'investissements, donc on en a parlé, mais vous nous présentez seulement 1,3 million de projets financés. Donc en fait, on ne sait pas du tout ce que vous allez faire cette année. On est censé en discuter, mais on ne peut pas en discuter puisque ce n'est pas écrit. Et vous nous mettez simple, simplement quelques tirés, regroupés en autorisation de programme et dans le tout euh, cœur de ville. En lisant le document, je dois dire que j'étais assez euh, en colère parce qu'on se donne la peine de travailler. On est tous impliqués pour l'avenir de valoris Golf jean Et j'ai l'impression que vous vous moquez de nous, en fait, et de ceux qui s'intéressent à l'avenir de, de valoris Golf jean ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que vous n'avez pas de vision pour valoriser ce golf Jean et que vos projets sont complètement absents de ce document. Chaque année, je propose en général de réorienter vos choix vers telle ou telle priorité, vu qu'on n'est pas dans les mêmes groupes politiques, on a des priorités différentes et on les exprime au moment du débat d'orientation budgétaire. Cette année, je ne peux même pas le faire, en fait, puisque vous ne vous êtes même pas donné la peine de présenter ce que vous allez faire pendant l'année. Pas de vision, pas de projet, vous ne vous donnez plus la peine de faire semblant, je ne saurais donc pas semblant d'espérer pouvoir infléchir vos positions fermées. Bon, je pense que vous avez manu le, le, le document, écoutez, tout y Je le mettrai en ligne comme ça tout le monde le dira. Je vous rappelle qu'on va un budget primitif, effectivement, qui sera un gros pavé, vous aurez l'occasion de travailler. Euh, bon, là c'est un débat d'orientation. Oui, mais on ne peut pas débattre avec des chiffres. On ne peut pas débattre. 13 millions d'investissements, si on n'a pas de vision, si on n'a pas, si pas de projet. Écoutez, là, franchement, euh, si vous êtes en colère, je crois que... Euh, vous, vous n'avez rien à dire. Pour n'importe quoi. Euh, là, je vous garantis que là, ce, ce document est, est très clair, très transparent. Donc, on l'a voulu très transparent. Effectivement, on n'a pas voulu faire un pavé étouffant avec des listes sans fin. Euh, vous savez nos projets, vous les connaissez, vous avez vu Cœur de Ville, donc c'est un très gros projet que vous n'avez pas compris là aussi. En compris. 2019, madame Zalutri, il Vous n'avez pas se compris Cœur de Ville, vous avez confondu Cœur de Ville avec un FISAC, ce qui n'a strictement rien à voir. Mais vous vous nous quoi. reprochez de faire des projets qui ne sont pas des projets économiques. Or, Cœur de Ville, c'est un projet de réaménagement, d'attractivité pour permettre la relance économique. C'est pas... Développement économique. C'est l'attraction et la transformation de la ville qui va la rendre suffisamment séduisante pour que les commerces puissent trouver une dynamique. C'est ça. Et là, vous nous avez fait, j'ai bien lu votre document, parce que c'est un modèle du genre, dans la transformation de la vérité, là, il y a eu euh, et je me dis, vous n'avez rien compris à Cœur de Ville. Alors, Tout est dit dans Cœur de Ville. Expliquez Tout nous, est madame. dit, la rénovation, le réaménagement total de la ville, total de la ville, avec un repositionnement des logements, qui sont des critères non négociables de l'État. dont la résidence senior que vous nous abusez de payer 11 millions, qui est complètement fou. J'ai jamais dit ça, euh, si rien J'ai jamais dit ça. Laissez entendre dans votre phrase. Absolument. On avait vous l'entendez. 350 000 euros et pas un sou de plus, qui viendra en déduction de la pénalité SRU. Tout le reste est à la charge du Bailleur social qui en prend la responsabilité. Alors soyons soyons précis voilà. si vous le voulez bien, on est en oui. débat d'orientation budgétaire pour 2019. Oui. Quels seront monde. les projets qui démarreront en 2019 Ils seront financés à quelle hauteur par la ville Eh bien, indiqué, euh, par la ville, c'est euh... indiqué, mais c'est pas. Euh, vous avez tous les projets cœur de ville, donc là je vous les donne construction d'une base nautique. Ouais. engagement 600 000 ouais. euros, 1 million en 2020. Réhabilitation de Clémenceau, engagement 300 000 euros. Oui. on arrive à un million en tout sur 13 600 millions. 000. 5. On oui. lisse parce qu'on des... un impératif. On fait quoi des 12 millions qui restent Vous avez prévu quoi Est-ce que vous avez prévu quelque oui. chose vous avez la. En 2019. Voieuse, monsieur, mais vous allez avoir tout ça dans le budget primitif. Ah, ben on en débattra ça, ça au moment du, du budget primitif, ça, ça sert à rien qu'on s'en mette alors, on est C'est un débat d'orientation. Mais on ne sait pas vers quoi vous orienter. C'est un budget primitif, madame. Eh oui, vous avez. Non, mais non, mais vous. vous, vous, vous, vous en pensez, bon, euh, ben, rendez-vous au vous budget, compte alors compte merci, c'était très intéressant. On a une vision qui est très très claire du réaménagement et d'interactivité de Valoris Golf-Jean. On a travaillé sur Golf-Jean, on a investi quasiment 2 millions. On revascule sur Valoris où on va développer, et là aujourd'hui, tous les jours, j'ai des compliments sur la place du Château. Ça participe à une activité économique qui va venir, vous allez le voir, pour la fête du printemps. Donc c'est automatique qu'on sert l'économie avec le réaménagement et la rénovation de la ville. Alors si vous ne comprenez pas, je suis désolé effectivement, nous n'avons pas du tout, du tout, du tout la même vision. Nous, on travaille pour la dynamique de la ville, c'est fondamental. Fondamentale aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de développer de l'attractivité. Cette ville est tombée tellement bas, vous parlez de la dette, vous débattez tout seul. Vous débattez tout seul, madame Giraud, les endroits toxiques, c'est votre ami, vous allez vous associer à M. Giraud Ben vous. Alors la vous savez. Si ce, alors, la même chose. ce qui est bien, c'est que si je, si je m'associe avec M. Giraud et M. Bertrand, vous oui. aurez à la fois dans la même équipe la personne qui a oui. fait l'erreur de contrater les emprunts oui. toxiques à laquelle je me suis opposé oui. sur ce dossier oui. parce que en effet, je pense que ça a été une erreur. Il n'a pas oui. été le seul à faire cette oui. erreur. Oui. Il oui. n'a pas été le seul. Je me suis battu pour oui. valoriser ce genre. Oui. Vous aurez dans le groupe aussi la personne oui. qui a révélé ses emprunts toxiques et qui a proposé un plan de sortie de crise, à savoir moi-même et vous aurez aussi puisque maintenant je suis associé à M. Bertrand on va en discuter ah, d'ailleurs en sortant ah, du conseil ah, municipal voilà. non mais c'était de l'ironie madame C'est la vérité. Mais... alors tout le monde comprend ce qui s'est passé. voilà voilà mais oui il fallait le dire dès le début plutôt que de faire le show c'est pas Et, un vous, principe, aurez, vous, et vous aurez et vous aurez aussi, le aussi dans le groupe la personne qui a sorti les emprunts toxiques et ce sera parti comme ça comme ça pas la personne qui a sorti les empreintes toxiques c'est moi qui les ai je suis désolé de vous par contre c'est pas M. Gumiel qui les a contractées alors et c'est pas monsieur Gumiel qui les a contractées alors c'est M. Gumiel qui les a contractées ah c'est plus monsieur Giraud. merci de m'entendre dire c'est monsieur Giraud je <rire> est les jouets, les Mais c'est les mêmes C'est le travail d'une équipe, c'est les mêmes mêmes, ouais. c'est les, les mêmes, les mêmes, les mêmes ouais, oui. merci. Enfin, on a compris, on a compris là enfin la démarche de M. Bertrand, pourquoi brutalement il est parti, pourquoi brutalement j'avais tous les torts. Il a juste oublié un petit détail. C'est une trahison de la confiance que j'avais eue. C'est tout. C'est oh, pas grand chose. Et là, aujourd'hui, on a. Vous allez le dire, vous êtes associé à Monsieur Bertrand. Vous êtes Merci, au théâtre. Vous n'êtes pas au théâtre. Merci avec Monsieur, monsieur. Je ah, dis... ben, ça C'est vous qui nous avez euh... la séance de théâtre. Mais vous voilà. êtes toujours dans l'humiliation des gens, dans... vous, vous humiliez, méprisez vous vous les gens d'une manière dont vous voulez arrêter. Vous êtes au-dessus de des pas autres. Vous Mère. Mère. Je vous un un de se m. constate y simplement, je vous ai dit ma position, je vous la donnerai au prochain conseil. Mais c'est hallucinant de voir comment vous méprisez les je élus. Méprise même personne. Ceux qui méprisent, c'est ceux qui trahissent, monsieur. En tout cas, Mais je n'ai trahi, trahi personne. Vous oui. m'avez oui. trahi, madame. C'est oui. vous, vous qui avez trahi. trahi. Ah voilà, la première c'est que. C'est toujours la fin des autres. Vous êtes pas de dire que je ne fais pas partir, que vous ne voulez pas dans votre position. Oui, vous faites des réunions sans prévenir. Oui, C'est pas de la trahison ça Même pas un coup de téléphone. Même pas le si de penser ça, pourquoi ne pas partir aujourd'hui J'ai eu le courage de téléphoner à quelqu'un qui a été proche pendant des années. C'est hallucinant. Je vous ai reçu dans mon cabinet, vous monsieur. Vous, vous avez dit au oh, nom de notre amitié, ne me fais pas ça. c'est scandaleux ce qu'on C'est le fait de vous, vous, vous avoir avez retiré, de, de vous qui vous, étiré vous, vous étiré votre... Vous avez notre amitié, vous j'ai trahi ces gens trahi. non, monsieur, c'est vrai. vous parlez vous par vrai. Ah oui, non, c'est compris qui parlez d'argent. Si je ne vous avais pas retiré votre... vos monsieur Bertrand. Comme madame Lanzana, vous seriez tout gentil aujourd'hui. Et oui, si j'avais donné le poste à madame. C'est tout mignonne. Et vous, c'est pareil, monsieur. C'est les, les, si oui. les conseillers qui sont là qui vous ont demandé de démissionner ne jamais je... demandé que vous démissionnez. Je voulais tirer chan... ce premier adjoint, Mais c'était du, du chantage, problème. Madame le maire, oh, puisque vous avez dit si... si. que dans cette assemblée. Si je n'avais pas démissionné, pas. Pas. les subdélégués n'auraient pas eu les, les... les subventions immédiatement. C'était oui. du chantage, j'ai vu qu'il avait fait, de fait de du chantage, oui. mais il faut dire la vérité oui. à un moment donné. population ne consomme rien, elle se dit qu'est-ce qu'il oui. a fait Rien. Fait. Oui. Oui. Vous êtes parti oui. de la commune, oui. monsieur. Je, je suis parti de la commune, j'ai toujours mon appartement, oui. je suis toujours Valoris. Ah, oui. je consomme toujours Valoris. Vous oui. avez été malheureux, vous avez malheureux. Écoutez, c'est 10% Moi, ce que je voudrais vous dire, politiques politique, une seconde. Politiquement, madame le maire, il faudrait... Vous allez découvrir ces paroles. Je Politiquement, madame le maire, il faudrait... arrêter... à j'ai encore des choses. Je veux le tu Non, alors, une dernière chose. Je Une dernière chose. Je voudrais, madame le maire, que vous arrêtiez de critiquer le gouvernement Macron. Parce que si on a je vais, vous dire je, vais, je vais vous dire pourquoi je vais vous dire pourquoi, par décence. Vous êtes la seule ville où il y a deux villes dans le département qui ont des aides. Alors moi je veux bien que tout le monde ait des diminutions au niveau de la DGF, qui sont minimes. Mais la seule ville avec une autre, que je ne citerai pas, dans le département, qui va avoir des aides pour le cœur de ville et tout, tout le cœur de ville que vous réaliserez, j'espère que ce sera un succès, ce cœur de ville il sera en grande partie dû aux subventions qui vous seront données par l'État. Alors arrêtez toute grâce de taper sur ce gouvernement qui va vous aider. Monsieur Bertrand, vous n'avez aucun conseil à donner aujourd'hui, vous venez de retourner Donc je pense que monsieur Falcou va prendre l'étiquette D'accord. Okay. Alors on va passer à autre chose. <rire> Alors répartition. Quand Madame Saluki. Madame Saluki. Oui. Non, ah bah, je veux bien. Je veux est bien. Dit, M. Non, non, mais, avec Madame vous, Macron, vous allez être, euh, sur la liste. Madame, je veux, je veux bien, je veux bien qu'un trait d'humour nous détende tous, et c'est bien qu'on se détende un peu. Ah, oui. Je veux juste que ce Alors, soit clair et net que c'était votre trait d'humour. D'accord. Donc ne, ne faites pas de sous entendus comme ça, s'il vous plaît. Ah vous pas. On garde la sérénité des débats. Vous voulez qu'on parle de politique nationale Si vous voulez, on peut faire semblant que moi un bon peu Merci, moi non plus. Donc on reprend Valorie valoris de Golfe Juan, on est tous là pour ça et on essaye de garder un débat un petit peu serein, si vous voulez bien. Ah bah ça il faut le dire à la famille, hein, bon, on passe à M. Molesti. Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, approbation du renouvellement de la convention de réciprocité avec la commune de Cadnu sur Père. Dans bon, les dispositions de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 prévoit la répartition des charges intercommunales des écoles publiques accueillant des enfants issus de plusieurs communes le montant de la participation est fixé par accord entre les corps et les communes formalisé par une convention à défaut d'accord, il revient au préfet d'arbitrer après avis du Conseil départemental de l'éducation, les communes de résidence sont appelées pour participer aux frais de fonctionnement des écoles publiques. Les villes de Valoris-Golfe-Juan et Quinze-sur-Mer accueillent régulièrement dans les écoles publiques de leur territoire des enfants domiciliés dans ces dites communes. À ce titre, des dérogations acceptées par les communes de résidence. Sont justifiés par des motifs tirés de contraintes liées comme l'obligation professionnelle des familles, la raison médicale, la farté. Il est donc proposé qu'une convention de réciprocité soit signée entre les communes de Valoris-Golfe-Jean et Caen-sur-Mer pour une durée de quatre années scolaires consécutives. coût annuel d'un élève pour l'enseignement en maternelle et ou en élémentaire arrêté pour l'année scolaire 2017-2018 à 675 euros. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention si jointe à entretenir entre les communes de Valoris-Golfe-Jean et cannes sur mer d'approuver le forfait communal relatif aux frais de bon de, de, de, de fonctionnement des écoles publiques appliquées aux communes de valoris jean et Cannes-Sur-Mer, fixé selon les modalités de la Convention, soit 675 euros pour le coût annuel d'un élève pour l'enseignement en maternelle et ou en élémentaire sur la base de l'année scolaire 2017-2018. Ce coût étant euh, relevé annuellement durant la période concernée par la Convention telle que précisée à celle-ci par référence à l'évolution de la liste de base de rémunération des agents de la fonction publique territoriale en vigueur. Vous avez en dessous donc la formule de révision annuelle. Et donc d'autoriser Madame le maire à signer la dite Convention avec la dite commune. Des questions contre, et qui est contre qui s'abstient merci contrat enfant jeunesse 4e génération 2018 2019 2020 et 2021. alors le contrat enfant jeunesse de la quatrième génération donc des années 18 et 21 est un contrat d'objectif et de cofinancement spécifique et complémentaire aux aides traditionnelles de la CAF qui contribue au développement de l'accueil du temps libre destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans pour la commune de Valoris-Moschouchour, il s'agit de poursuivre dans un cadre contractuel les efforts engagés depuis plusieurs années par le premier contrat de libre, temps libre et enfance. Je vous rappelle que le premier contrat, c'était en 2004. La politique d'action sociale et éducative de ce dispositif vise en priorité à favoriser la conciliation entre vie familiale, vie professionnelle et l'épanouissement des enfants et des jeunes sur les le contrat quatrième génération favorise le développement de l'offre d'accueil et de loisirs en direction de tous les publics via des orientations prioritaires ci-dessous les structures d'accueil en direction de la portance, les structures d'accueil et de loisirs en direction des enfants et adolescents, le développement des loisirs, de la prévention et de la formation en direction du public, des adolescents, la communication aux familles, la formation des agents, le pilotage du dispositif assuré par le coordinateur pédagogique. Le maintien d'une politique tarifaire modulée permettant notamment l'accessibilité pour plus. Le contrat quatrième génération défini en cas de modalité d'intervention et de passement des prestations de services via une convention d'objectifs et de cofinancement. À ce titre, des schémas de développement spécifiques aux différentes structures d'action éligibles, fixent les aspects quantitatifs et qualitatifs et financiers, et ceci pour les quatre années de contractualisation donc je vous demande de m'autoriser à signer la convention de fonctionnement, de m'autoriser à solliciter auprès du service CAFAM le versement de toutes les subventions à compte des sols, du contrat enfant jeunesse quatrième génération, et ceci au titre des années de contractualisation 2018-2019-2020-2021. Donc vous avez tous les détails en annexe qui pourront vous expliquer effectivement le fonctionnement très, très intéressant et très euh, positif de ce contrat enfant-jeunesse, euh, donc euh, accompagné par la classe. Des questions Qui est contre Qui s'abstient Merci. Convention entre le département des Alpes-Maritimes et la Commune de Valoris relative au fonctionnement des volets assistants maternels de une convention entre la commune de Valoris-Golfe-Juan et le conseil départemental des Alpes-Maritimes pour le fonctionnement du relais assistant maternel est renouvelée chaque année. Elle définit les missions du relais assistant maternel, les modalités pratiques, le financement, la durée et les modalités de résiliation. Ainsi, le relais doit favoriser la rencontre entre les assistants maternels et les parents, renseigner les parents dans leurs démarches administratives, informer les assistants maternels, promouvoir la formation obligatoire des assistants maternels, constituer des points de documentation accessibles à tous, participer et proposer des animations dans le secteur petite enfance. Pour la réalisation de ces missions, le Conseil départemental verse une fois par an une participation équivalente à 10% du prix plafond de la prestation de services relais assistants maternel fixé annuellement par la Caisse d'allocations familiale, 5895 895 euros. Le Conseil départemental s'engage à effectuer des visites régulières dans le relais pour en apprécier le fonctionnement. Il s'engage à mettre à disposition du relais la liste des assistants maternels de la commune. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention relative au fonctionnement du relais assistant maternel avec le conseil départemental. Des questions et autre, et autre, Merci. Point 7, profession d'assistant maternel convention avec le gouvernement intercommunal des assistants maternels non permanents du département de aussi. Le conseil départemental des Alpes-Maritimes organise des réunions d'information pour promouvoir la profession d'assistant maternel en collaboration avec les relais assistants maternels du département. Ces derniers espaces sociaux reconnus peuvent également organiser des réunions d'information sur la profession d'assistant maternel. Les relais définissent le rythme de leurs réunions en fonction de leurs possibilités. À ce titre, le Conseil départemental propose aux communes organisatrices des réunions d'information une aide financière. Afin d'assurer une information la plus efficace et la plus utile possible sur cette profession, il est souhaitable d'organiser sur la commune des réunions et de faire appel à la collaboration des spécialistes de ce type de formation. Dans ce cadre, la ville a souhaité recourir au regroupement intercommunal des assistants maternels non permanents des Alpes-Maritimes, RIAMNP association agréée par le Conseil départemental et passer une convention avec cet organisme. Trois séances de formation sont prévues pour l'année 2019, soit un coût total de 224,40 euros. La convention sera conclue pour une durée de un an. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention avec le regroupement intercommunal des assistants maternels non permanents des alpes maritimes. Des questions Qui est contre Qui s'abstient Création de l'emploi permanent pour ce moment en de l'article 3-3-2 de la loi numéro 84 53 26 01 il est proposé à compter du 1er mars 2019 la création d'un emploi directeur au directrice administratif et financier positionné en qualité d'adjoint au directeur général des services ayant pour grade le grade d'attaché un attachée territorial relevant de la catégorie A temps complet. Le directeur administratif et financier aura les missions à exercer qui sont listées sur la délibération. Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois en cas de recherche infructueuse. Il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de l'article 3-3-2 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984. Il sera recruté sur une durée déterminée de 3 ans, compte tenu de la nature des précipitations et des fonctions très spécialisées. Cet emploi nécessite donc une compétence et une expérience spécialisée dans le domaine du principe du management opérationnel, des méthodes d'analyse et de diagnostic, du processus de décision des agriculteurs. Locaux et la de méthodologie, des outils de management par le et le générique projet. Ce contrat sera reconduitible sous façon express, sous réserve d'un rentrer pendant fonctionnaires des plus appliqués. La durée totale du contrat pourra exister 6 ans. Le contrat sera reconduit pour une durée terminée à l'issue de cette période maximale de 6 ans. Les budgets et les crédits correspondants sont inscrits au budget. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la création d'un emploi permanent catégorial sur un la principal au tableau des effectifs, d'autoriser l'inscription des crédits correspondant à la création de cet emploi au budget et d'autoriser le recrutement d'un agent contractuel pour le poste de directeur ou directrice administratif et financier en cas de recherche infructueuse du candidat statutaire. Premièrement, donc cas de recherche est-ce que vous avez déjà fait des recherches pour pouvoir trouver ce gendarme ou est-ce qu'il est déjà en place On a lancé les recherches et on est en attente de réponse officielles. pour l'instant. Le... Et il y a eu des auditions. Oui, <coughs> le contrat de l'agent sera renouvelé par la express sous réserve que le recrutement d'un fonctionnaire n'ait pas pu aboutir. C'est un contrat bon, annuel. C'est un contrat de trois ans et on renouvelle la procédure de consultation à chaque échéance de ce contrat. Donc, vous n'avez pas de mémoire, en fait, dans la libération je vous le dis, il est il est on le renouvelle de la méthodologie de recrutement à chaque moment de contrat au bout de deux périodes qui deviennent un Soyons clairs, ce poste que ce n'est pas pour Mme Pau. Là, aujourd'hui, euh, euh, Mme Pau a posé sa, euh, sa candidature. Oh, non, non, mais ouais. ce n'est pas, pas, pas dit. Euh, si vous, voilà, tant mieux, hein, si vous avez... Non, un, non, je ne prends pas J'ai... Nous avons, nous avons auditionné les différents candidats qui venaient de notre but euh, Voilà, bon, c'est un arbitrage qui va être. Ça, c'est un de seconde par rapport au DG. Hein. Oui. On nous permet. Oui, pourquoi ça, Non, s'assoit bien. C'est-à-dire, DG s'assoit. Un DG. C'est comme un DGA. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. C'est marqué dans le. Non, oui, non, d'accord. Le, le, le D'autres questions Qui est s'abstient, merci. Madoura lieu d'art, d'histoire et de création, projet, exposition, photographie, à vue Alors, Madoura a lieu fortement marqué par la présence de d'Ado Picasso, témoigne de la relation qu'il a entretenu avec Valoris, ses nombre de pratiques artistiques, céramiques, sculptures, photographie, etc. Lors de l'événement Picasso des années Valvry, cette exposition a été un véritable succès et a donné lieu autour de Manoura des expositions de, de photographies de, de, de grands photographes que euh, Pablo Picasso a euh, connus et avec lesquels il a beaucoup travaillé. Ce projet gratuit en espace public permet une meilleure déambulation dans la ville, une meilleure synergie entre les différents lieux d'exposition, salon Jean, Zibox, e Manoura, elle crée du lien entre les habitants, euh, public du passage, euh, les publics de passage et manoirs, en plus des liens que cela induit, avec les artistes exposés, ce qui permet aussi à la ville de Valorise de bénéficier en retour de leur réseau, donc presse, collectionneur, etc. Donc il a été décidé de renouveler hein, ces expositions qui plaisent à la fois euh, aux administrés et à la population riverain, et beaucoup, beaucoup beaucoup aux collectionneurs et aux touristes. Voilà donc euh, pour euh, cette exposition nous avons l'obligation de demander leur autorisation aux propriétaires installés à rue niveaux afin qu'ils autorisent la pose des dix panneaux sur leur façade. Donc je vous demande d'approuver de, le principe de la pérennité de ce projet parce qu'il semble que le succès soit toujours en élevé et la mise en place d'expositions régulières de ce type et à signer tous les, euh, toutes les conventions d'autorisation d'accrochage qui sont Établi avec les propriétaires des bâtiments privés. Des questions Oui, quand vous dites que le projet est gratuit, parce que les propriétaires ne sont pas rémunérés non le. Voilà, un c'est une mise à C'est une mise à discussion, discussion. Voilà. parce qu'on utilise leur mur. Oui. Hein, oui, oui, oui, oui. Voilà, et c'est gratuit, euh, donc voilà, il n'y a pas de. Voilà. Qui est contre Qui s'abstient Merci. Festival Fantasie, dénumération de cadre de Madame Roise. son organisation globale. Des stands d'animation et d'ateliers participatifs seront proposés aux visiteurs d'accès libre. Des stands de vente de produits ayant trait avec le thème proposé seront également installés et seront l'objet d'une tarification proposée à 10 euros le mètre linéaire par jour. Un droit d'entrée sera demandé aux visiteurs pour les années le festival au prix entre 4 et 6 euros par jour pour l'accès aux animations des festivals, étant précisé que la parité s'appliquera aux enfants jusqu'à 6 ans. Afin de faciliter la gestion de la bidetrie et la vérification, il est proposé, en application de l'article L-21-22.2 du Code général des collectivités territoriale, de déléguer à Mme le maire de fixer par décision municipale les tarifs d'entrée selon les manifestations prévues et organisées par la ville dans une fourchette comprise entre 4 et 6 euros, suivant le type de manifestation et leur durée. Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration des prestataires qui assureront les animations seront pris en charge par la ville par paiement direct ou sur remboursement sur présentation des billets de train et ou avion, facture d'hôtel, et selon indemnités kilométrique calculée sur le la de l'administration fiscale pour les transports en voiture. L'enveloppe budgétaire annuel maximale alloué au Festival Fantasy, au titre de cette prise en charge de frais, sera un montant de 10 000 euros pour l'ensemble des prestataires du Festival Fantasy. Afin d'aider à la réalisation de ces projets, l'État, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et d'autres organismes pourront être sollicités pour des subventions ou des partenariats sous forme de mécénat. La présente délibération vise à faciliter la gestion de l'organisation de ces événements annuels et il est donc à vocation générale et cadre. Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Mme le maire à signer tout document utile à l'organisation globale du festival, d'accepter la prise en charge des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration des prestataires qui assureront les animations. Cette prise en charge sera assurée par la ville par paiement direct ou sur remboursement, sur présentation de billets de train et avions, facture d'hôtel et selon indemnités kilométrique calculé sur barème de l'administration fiscale pour les transformations en voiture et correspondra une budget budgétaire annuelle maximale d'un montant d'utilisme pour l'ensemble des prestataires du festival en La mise à disposition du domaine public dans le cadre d'un partenariat avec des engagements réciproques entre chaque association et la commune pour animer diverses activités en lien avec le thème de l'événement fixer un droit d'entrée compris entre 4 et 6 euros par jour pour l'accès aux animations des festivals et il préciser que la gratuité s'appliquera aux enfants jusqu'à 6 ans. Un droit d'occupation du domaine public au tarif de 10 euros le mètre linéaire et par jour qui sera facturé au stand ayant une démarche exclusivement commerciale. La gratuité des stands tenus par des associations ou structures assurant gracieusement des animations et des activités diverses avec le thème de l'événement. Ces structures auront la possibilité de demander aux participants des ateliers une contribution financière ou consommable, utile à la réalisation de certains projets. Objet. Ah. De déléguer à Madame le maire sur le fondement de l'article L-2122.22 du Code général des collectivités territoriales de fixé par décision municipale les tarifs du droit d'entrée, compris dans une recette, entre 4 et 6 euros tel que précisé ci-dessus, de solliciter de l'État, du Conseil départemental des alpes Maritimes, de la région provençale de Côte d'Azur et de tous organismes des subventions et des partenariats sous forme de question donc je voulais féliciter le travail de Mme Moise et de Mme Cerito la directrice de la culture c'est un très très très beau projet euh, vraiment je pense que ça va être une manifestation splendide je vous félicite parce que vraiment le détail est spectaculaire et, et ben voilà donc, je pense que c'est un nouveau public qui va être touché ça n'a rien à voir avec le public des mangas hein. on est dans le, évidemment dans le fantastique et c'est quelque chose c'est une initiative oui, en... Merci, à Merci. Eu... Merci à vous. Merci à vous. Des questions Qui est bon Qui s'abstient Merci. 25e internationale de la Céramique contemporaine modalité d'organisation. David de Valoris Colfusion, désireuse de faire évoluer la prochaine Guénard de Céramique, constitue un groupe de réflexion proposé de personnalités engagées dans la création de Alors, effectivement, à l'occasion de la 25e Viennale, elle a été complètement dépoussiérée, relutée avec des partenaires de haute qualité, donc un comité de pilotage qui présente des qualités exceptionnelles dans tous les domaines et qui ont une expertise qui s'exerce sur le plan européen et même international. Donc, euh, je vous rappelle quand même que la première biennale, c'était en 1968, qu'elle fut présidée quand même par le ministre de la Culture, André Malheureux, par rien, et soutenue par le maître de l'économie, Pablo Picasso. Donc, c'est effectivement un moment magique, un moment exceptionnel. Et cette 25e euh, édition, après avoir mené à bien Picasso les années 20, avec les musées nationaux de Paris, euh, des Affeux maritimes, nous permet d'habiter une fois de plus notre musée, qui a été complètement transformé par des travaux, par une sécurisation. Et à l'occasion de cette exposition du Casso les années 80 on s'est rendu compte que l'image de la ville avait largement progressé en notoriété et maintenant en capacité d'accueillir des collections prestigieuses et des offres, des offres culturelles dans les. C'est pour ça que la Biennale 2019 continue sur cette lancée et jette un pont vers l'avenir en écrivant une nouvelle page avec le design et les nouvelles technologies. Donc on va être aussi dans l'intelligence artificielle, ce qui est nouveau. On va faire des projections tout à fait intéressantes. Et donc on vous a proposé de redéfinir le concours de céramique afin de présenter des œuvres d'excellence en ouvrant sur les nouveaux savoir-faire de relancer le design à Valoris, de communiquer largement grâce à des diffuseurs de notre image, tisser des liens pour développer une formation professionnalisante pour des jeunes céramistes, Valorien en partenariat avec les écoles des Beaux-Arts et une école de design parisienne. Rassembler des professionnels de renom au sein du comité de pilotage et du jury afin de bénéficier de leur expertise et de leur réseau spécifique. Voilà, alors le budget est à hauteur de 250 000 euros qui comprend une enveloppe budgétaire qui couvre les frais d'hébergement, transport, restauration des intervenants. Donc on développera ça un peu plus précisément sur le budget primitif. Il est donc, il vous est donc demandé de confirmer la désignation d'avis de Faenza représentant l'Italie comme pays invité, parce que nous restons sur le pays vous savez que c'est un pays frère. Et que Fayanza est très très proche de nos céramistes, Valoriens, et que là, véritablement, on va essayer d'aller plus loin dans notre coopération. Il y aura une très belle exposition du design de à Eden, et nous aurons le privilège de créer des relations de travail avec tous les artistes de Fayanza et les céramistes. Alors, il est question de fixer le montant des prix à 20 000 euros pour le prix de la ville de Valoris et aussi et à une résidence à la Fondation Martel de Cognac pour le prix « enfin euh, Jeune créateur pardon, moins de 35 ans » qui sera valorisé à 12 000 euros dans l'acte de la Convention de Valorisation et partenariat liant la ville à la Fondation Martel. Donc, je vous demande de m'autoriser à signer toutes les conventions. Et de prendre en charge sur le budget communal les dépenses nécessaires à l'organisation de la manifestation. Bien évidemment, on va le solliciter de l'État, du Département et de la Région, et de tous les organismes concernés des subventions et les partenariats sous forme de mécénat. Des questions Qui est contre Qui s'abstient Merci. Alors, on De national, chez et je vous ai signifié mon intention d'en organiser une. Vous êtes politique, quand on considère ces réunions politiques, et vu qu euh, ce qu'on vient d'entendre. Madame, vous, dépoilé, je vous coupe, Madame Salki. Est-ce qu'il est possible d'aller au terminer. bout de la question, s'il vous plaît, avant, avant que vous interveniez Je vous en prie au fur et à mesure, c'est une question. Ainsi, nous donnerons la parole au professeur juiné et au Valorien qui souhaiteraient s'exprimer dans ce cadre. Je n'ai pas reçu de réponse de votre part euh, quant à la mise à disposition d'une salle municipale. Pouvez-vous nous engager, engager à nous mettre à disposition du salle municipale Donc je ne pense pas que vous, êtes, que vous soyez le référent le, le, le mieux placé, puisque là on sent bien que c'est une réunion politique, on est longtemps, vous avez un groupe, puisque euh, Bertrand va vous rejoindre dans ce groupe-là pour le chef. Euh, donc je pense que la stratégie du cheval de Troie, Monsieur Falcon, est dévoilée publiquement ce soir. On parle du grand débat bien... national. Alors nationale. ensuite, euh, j'ai été sollicité par des Gilets Jaunes, effectivement, qui n'ont pas donné suite. Donc euh, je pense qu'il qu était vraiment, euh, enfin, ce qui me concerne et ce qui concerne tous les élus, il était vraiment judicieux de confier une salle à des personnes en souffrance. Très bien. On les a entendus. Je parle du Gilets Jaunes du mois de novembre. Où on entend une souffrance que nous entendons tous ici, tous les jours. Voilà. Donc, effectivement, si des personnes impolitiques qui ne euh, se positionnent pas comme vous venez de le faire ce soir, euh, souhaitent, il est demandé par le préfet de soutenir euh, ce, ce, cette demande en euh, accordant une salle, effectivement, et de contacter tous les référendums du, du département qui euh, s'attacheront à, à à un, une bonne tenue neutre de, du travail sur les questions. Donc, effectivement, si ces gilets jaunes reviennent vers moi ma foi et disent on la salle. Euh, après, quand c'est des politiques, ça, je reste perplexe. Alors, pour vous livrer, pour livrer le, le, le fruit de ma réflexion, moi, je, je me, personnellement, je me sens euh, très éloigné de la politique nationale et, en, et je pense qu'il est toujours bon, si vous voulez, qu'on écoute euh, les habitants. Et là, comme vous le dites, il y a, il y a une souffrance réelle de. de à Valoris-Golfe-Juan comme ailleurs. Et je pense qu'on a intérêt à donner la parole à, à ses habitants. De mon point de vue, c'est à la municipalité d'organiser ce débat. Même les municipalités aux, euh, autour de nous qui ne souhaitaient pas se positionner au début ont fini par, euh, par organiser ces débats. Je pense notamment à Cannes, hein, et c'est M. Lissnard qui, qui organise la réunion. Personne ne lui dit euh, vous le faites dans un but politique. Enfin, je veux dire, euh, moi, je, je trouve très important qu'on écoute les habitants, en permanence qu'on leur donne la parole pour qu'ils puissent s'exprimer et surtout surtout c'est sur ce point que je voudrais insister que ce soit fait dans un cadre républicain et démocratique et le fait que la municipalité or, euh, organise cette réunion garantit ce cadre républicain démocratique vous avez employé le terme de apaiser qui me semble tout à fait euh, euh, adapté euh, c'est pour ça que je, dans un premier temps je vous ai demandé si vous souhaitez l'organiser vous même ou la municipalité si ce n'était pas le cas J'étais prêt à remplir, euh, à remplir ce, ce rôle, toujours dans une logique détachée, républicaine, démocratique. Si ce n'est euh, ni vous ni moi, il faudrait que ce soit quelqu'un qui remplisse ses exigences. De dire d'envoyer à la cantonade euh, qui veut l'organiser, euh, ça ah non, mais prête. C'est la demande du préfet, c'est-à-dire si du moment où j'ai euh, un groupe euh, qui me demande euh, de la salle je dois soutenir, et ça je, oui. je, je m'y soumets, complètement. je n'ai pas de souci avec ça, Moi, les gens qui souffrent et qui ont des fins de mois difficiles, les 15 du mois sans critiquer le gouvernement je ne me permettrai pas, bien évidemment mais euh, j'en j'envoie tous les jours vois tous les jours. on parlait des logements sociaux tout à l'heure avec euh, madame Boitry. on a des grandes difficultés tellement que les gens sont revenus bas donc ils ne sont pas retenus par les bailleurs. donc ça c'est une vraie difficulté du quotidien, que nous avons à gérer tous les jours, et mon but sur une difficulté, voilà. Sauf que vous me dites, on organise, moi je veux bien, je vais entendre ce que j'entends tous les jours, je vais bien être obligé de dire, contrairement à ce que dit monsieur, il ne faut absolument pas toucher à monsieur le je vais quand même être obligé de dire la vérité, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement majeur, que les gens qui ont des revenus très bas, aujourd'hui, ne peuvent plus se loger. Voilà. Et donc, quand ces gens-là viennent le voir, ils viennent nous voir pour les logements, parce qu'il faut loger, il faut loger quelque part, avec des enfants, sans, sans pension alimentaire, seul, divorcé, etc., etc. Franchement, est-ce que vous trouvez sain de faire que des gens vous posent une question et que vous n'ayez pas de réponse Parce que je n'ai pas de réponse. Moi, je vais faire une lettre à M. Macron, je vais faire ma doléance personnelle et je vais lui dire toutes mes difficultés de tous les jours. Et ça ne tourne pas autour de l'impôt sur la fortune et ça tourne pas autour du réorganisation. Moi-même, personnellement, je voudrais des réponses claires. On me donne une solution pour aider ces gens. Je n'ai pas de solution. On les met avec Mme Ouattry sur des appartements qui sont refusés. On fait quoi d'ailleurs C'est simple, c'est basique. Vous voyez que ce débat oui. euh, euh, enfin, pourrait avoir un intérêt. Vous-même, vous avez des requêtes. Moi-même, j'ai des requêtes. Il faut, avoir, il faut avoir des réponses, pas. M. Palton. Non, mais, per, vous personnellement. C'est une imposture, ça, de ne pas avoir de réponse. Je vous dis franchement, je me pose beaucoup de questions au niveau national sur imposture, par imposture, mais en fait je les balayé d'un revers de la main en me disant peut-être que je sers la soupe à, à une personne politique, peut-être. En, préfère... en attendant, je préfère faire ça en écoutant les habitants et les Valoriens et en ne les reléguant pas et en ne les envoyant pas dans les mains de personnes qui n'ont pas les mêmes exigences démocratiques et républicaines que je vais vous dire vous, vous et vous vous les moi. Vous, les, vous les, franchement, Mais parce que, que l'organisation du débat, l'organisation Vous les envoyez du débat. dans ces bras-là, avec le show que vient de faire M. Bertrand, oh. vous, les envoyez, vous les envoyez directement. Je vous l'ai dit, j'entends tous les jours. Les gens sont dégoûtés. Ils me l'ont dit après la, la première séance. Demain, ils vont me le redire. Donc, si vous voulez, le problème est là. C'est une question de niveau de débat, de valeur, et de bonne et de dignité. Voilà. Écoutez, voilà. On n'est pas là pour s'invectiver, bon. on n'est pas là pour dire c'est votre faute, c'est pas ma faute, on est là pour trouver des solutions. Aujourd'hui, je vous le dis très sincèrement, mais du fond du cœur, je n'ai pas de réponse. C'est grave pour moi, M. Falkou. J'ai été élu pour aider les gens. Je n'ai pas de réponse. C'est très, très grave. Euh, on, va, on va débattre sur la réorganisation de la fonction publique. Est-ce que vous avez des idées euh, suffisamment pertinentes et pointues pour que le gouvernement vous suive non mais ce c'est pas ouais, le, du le cas du débat le cas du débat c'est recueillir la parole des habitants et pour sûr. conclure pour conclure enfin je, je pense qu'on a compris nos positions là, là. oui oui mais pouvoir d'achat pouvoir d'achat pouvoir d'achat je vous dis pour, pour conclure voilà j'aurais aimé que ce soit la ville qui l'organise si ce n'était pas, pas le cas si c'était pas, pas pour si c éviter, c ça voilà et je vous propose même si vous le souhaitez enfin moi je vous propose même que... exactement on peut on peut tout à fait Co-organiser ce, ce débat, mais c'est une organisation logistique. C'est pas du tout intervenir, prendre le micro pour se montrer. Une organisation logistique pour donner la parole donner, aux habitants. Donner, donner, parole donner la parole aux, aux habitants. Ma parole d'honneur, je la, je la porte à chaque fois que j'ouvre ce micro ici, madame. Ok. Vous amenez des gens neutres, qu'ils soient d'aucun parce que, euh, je sais pas, vous citiez les, les villes, vous avez regardé ce qui s'est passé c'est la, la, la, ben, oui, la seule réunion il y a eu trois réunions, il y en a une qui a dérapé à Grasse dans les autres villes et ça moi, se passe pas plutôt très ça, bien les gens souffrent, ils sont oui, pas là pour s'insulter oui. franchement on, on, on essaie et donc, ben, Vous comme nous. d'élever un peu le débat et ben, être ensemble à on ce, a ce a débat ce sera, ce sera sûrement une marque d'apaisement qui permettra un dialogue euh, serein, je l'espère euh, toujours est-il que je vous le dis pour ceux qui sont intéressés euh, le cahier de l'église est fini le préfet nous a demandé le cahier donc, il va partir euh, à Paris. Euh, pour ceux qui n'avaient pas. Alors, ce que je vous suggère, si vous n'avez pas euh, rempli, c'est de me faire une lettre vite fait, vite fait, vite fait, et on le fera partir que demain, début d'après-midi. Et on pourra euh, quand même ajouter vos doléances si vous avez des lettres particulières à, à soumettre au gouvernement. Merci. Je une question euh, qui pas à voir. Je veux juste savoir pourquoi j'avais pas été Les élus, non, mais je suis désolée, je pense que je n'ai pas été la seule. Voilà, je voulais juste avoir une explication. Apparemment, ça n'avait pas fait si beaucoup est Parce que vous êtes trop jeune. Oui, <rire>